Salut salut, ici c'est Potam. on continue avec le, la suite de la séquence du requiem donc aujourd'hui on est presque au bout, on en est au cinquième morceau, il s'agit du Confutatis. Euh, cette pièce est le premier des deux derniers, donc après les quatre qu'on a déjà vus les deux derniers sont plus récapitulatifs et réutilisent des thèmes déjà existants euh, Donc celui-ci est le premier des deux qui conclut la séquence euh, en réutilisant donc des thèmes qui permettent de donner une unité à, à toute cette séquence justement euh, ici donc on retrouve un peu l'énergie du lit et euh, en début de morceau puis le morceau se, se poursuit au reçu par le retour partiel des thèmes du tout et du record d'arrêt euh, c'est un, un retour partiel des thèmes qui permet d'appuyer euh, la prière qui se dégage donc ça commence effectivement quand les maudits couverts de honte seront voués au faux appelle moi Parmi les bénis. Donc cette deuxième partie est une prière euh, qui, qui demande une, une intensité différente. Alors n'hésite pas à me dire, ben, comme d'habitude hein, dans les commentaires, ce que tu ressens de, de ce morceau. Euh, Est-ce que ce retour de thème, cette réutilisation est, est faite d'une manière judicieuse euh, N'hésite pas à me le dire, de toute façon je répondrai à tes commentaires. Euh, si le morceau te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir les vidéos qui concernent notamment ce, ce requiem. Voilà, merci et bonne écoute à toi.